Prove, essaye, essaye. Aïe. Tra, uh, travaille à... travaille à être. travaille à la travaille euh, euh, je sais pas. Mais ben dis-le en français, c'est pas grave. Non, j'ai travaillé avec, avec ma soeur. Alors, aïe travaille à Mbema ma soirée. ma pourquoi travaillez-vous euh... à l'hôpital euh, bon Ah ben <rire> et si ça passe bien de ta sœur service de même service Euh c'est pas ça <rire> C'est <rire> pas ça bien. <rire> non, mais il y a autre c'est pas mal de travailler en famille, à si pas ça passe pas bien. De temps en temps mais...